Coucou les amis, alors je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez passer une belle semaine. On va regarder sous deux choix ce qui peut se passer. Donc le tas numéro 1, si vous le choisissez, ce sera le temps parfait. Maintenant c'est le temps parfait, le moment parfait pour vous d'agir sur vos inspirations. On retrouve l'énergie de l'inspiration. On voit d'ailleurs des notes de musique qui sortent de cet ange. Euh, une flûte ou euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire> les, les portes sont en train de s'ouvrir donc pendant que vous êtes en train de marcher avec nous à vos côtés. Sous-entendu les anges, hein, l'univers. Ne remettez pas au lendemain, ne procrastinez pas puisque tous les ingrédients sont euh, là pour votre succès. Tout et tout le monde est à vos côtés, vous supportant pour un résultat positif. Donc le tas numéro 1, il est là. Perfect timing. Et le tas numéro 2, ce sera la douche d'abondance. Je vous montre l'image. Avec, pour guérir votre situation financière, d'abord, donnez-nous vos inquiétudes concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Alors qu'on travaillera ensemble, votre situation financière guérira aussi vite que vous le permettez. Permettrez. Voilà le message de cette jolie carte aussi. Donc à vous de choisir, soit le temps parfait et la douche d'abondance. Allez, on y va à 1,58. Donc autant dire tant, euh, autant dire que c'est deux minutes. Ok. Ah oui. Alors je vous montre d'abord la coupe que j'avais. Alors malheureusement la carte, elle est tombée euh, dans un état. Euh, C'était la carte du. Euh, je, je la retrouve pas. C'était la carte du mur en fait, de l'impasse. Donc. Euh, c'est possible que vous ayez eu affaire à une sorte d'erreur, à une impasse, et que c'était votre chemin. C'était pour vous apprendre quelque chose, hein, puisqu'on voit, on a une échelle de votre destinée, donc vous êtes en train de grimper des échelons, d'apprendre de vos erreurs pour ne pas les recommencer. Euh, vous êtes sur un karma, sur euh, des répétitions de schémas et euh, ben, voilà, vous avez affaire à quelques soucis, euh, retards, euh, euh, faute de, de, de, je sais pas moi, de jugement. ou Mais c'était prévu pour moi, hein, c'était prévu. C'est quelque chose qui était euh, contraire à vous, mais qui était prévu. C'est comme un échec euh, ou euh, une erreur de, de jugement qui fait que vous avez appris, justement, et vous êtes en train de, de comprendre les choses pour mieux avancer ensuite. Alors, messieurs, on commence par l'énergie masculine. Je rappelle que ça être une énergie masculine, ce n'est pas forcément un homme. Hein. Alors, on a l'homme... Alors la première carte c'est la fin, la mort. Donc fin de situation. La clé dessus, donc c'est pas mal, ça veut dire qu'il y, euh, <rire> y a une solution qui va apparaître sur cette fin. Solution par rapport à un égarement, avoir perdu du temps, vous êtes aveuglé messieurs, en étant seul, en étant rejeté. Est-ce que vous n'êtes pas mis de côté pendant un moment Vous avez... Euh, vous êtes aveuglé, vous avez peut-être accusé une certaine solitude, mais on vous dit que vous en sortez, puisque la, la clé donne une issue à cette, cette situation, et c'est la fin d'un cycle. C'est la disparition d'un échec, en fait, dans lequel vous étiez aveuglé. J'ai un cycle qui se termine, à la disparition, ouais, disparition c'est vraiment quelque chose qui s'arrête. Euh disparition de quelque chose, puis solution sur cette chose, c'est de sortir de, de, de cet aveuglement, de, de ce tournage en rond, de, ce, euh, de, cette, de cette insatisfaction, être seul aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous avez ruminé, et maintenant vous trouvez une solution, c'est de ne plus être seul. C'est de vous mêler aux autres, c'est de, de prendre vos responsabilités, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous allez avancer ce, euh, cette semaine. Vous allez sortir d'un état qui n'était pas facile. Mesdames, l'énergie féminine, c'est pareil, ce n'est pas forcément une femme. On a le bonheur. Oh, la joie Le bonheur, donc, euphorie, euh, célébration, satisfaction de votre enfant intérieur ou avec vos enfants ou avec une personne plus jeune que vous, immature, on a oh, la dispute. à ah, mince alors, ça coince. Pourquoi il y a une chamaillerie ici Il y a une distance, il y a un désaccord. Sur votre harmonie. Alors, il y a dans votre environnement soit euh, une dispute avec votre enfant, si vous avez des enfants. Euh, est-ce qu'il en veut trop Il veut trop tout Il hein est un enfant un peu gâté et euh, il va y avoir euh, dispute parce que cette personne, elle est un petit peu égoïste. Enfin, ce pas qu'elle est égoïste, je dirais qu'elle est capricieuse. Voilà, ça peut être quelqu'un ici qui est capricieux. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a un côté immature et qui va chercher la petite bête là où il ne le faudrait pas, parce que vous avez quand même le bonheur et l'harmonie. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un essaye de mettre le boxon là où il ne devrait pas. Euh, on va chamailler pour des broutilles. Que vous, parce que vous êtes heureux, on va essayer de vous déstabiliser. Il euh, y a de la chamaillerie à un accro avec une personne immature. Vous voyez Donc, attention à ce genre de comportement. Fuyez. <rire> Après, si c'est un enfant, ça peut se comprendre. Monsieur, le petit le petit il veut le jouer, le petit il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut l'harmonie, il veut, il veut être bien, donc il va vous faire une crise, euh, voilà, une petite crise pour l'avoir. Ça peut se passer, certes. Euh, après vous pouvez aussi faire attention parce que quand on est heureux dans notre peau, quand on se sent bien mesdames, c'est là où les gens euh, ben justement essayent de vous titiller donc voilà, il faudra faire attention aux accros parce que vous vous sentez bien dans votre peau, parce que vous êtes heureuse parce que vous avez quelque chose qui vous arrive qui vous rend heureux et que ça va mettre un petit frein dans cette harmonie on voyait, on a l'impression que quelqu'un, par immaturité, a aussi envie d'être harmonieux, a envie d'équilibre, a envie de beauté, de grâce, a envie de quelque chose de beau, mais euh, il va chercher la petite bête. La santé, votre santé, votre vitalité, donc, alors, on a la force, ben, ça c'est cool, ça veut dire l'ancrage, vous êtes ancré, persévérant, battant, battante, vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes fort, vous êtes connecté à, donc à, la, à la terre. On a une évolution et une imagination fertile. Donc les, la santé dans son ensemble, on va dire, les énergies sont, euh, ben, vous êtes puissant, vous êtes enraciné, vous avez les pieds sur terre et vous évoluez spirituellement. Même peut-être, vous pouvez faire des voyages astraux pour certains. Parce qu'on a l'évolution astrale. On a aussi l'évolution dans le domaine artistique. Tout ce qui est créativité, création, euh, imagination fertile. Pourquoi Parce que vous avez une bonne santé en tout cas. Vous êtes dans l'instant T. C'est bien. L'amour, hein, du coup. Les amours, les relations avec les autres avec l'autre. Il y a une protection. Vous êtes donc en sécurité. Ce que vous rencontrez cette semaine, c'est protégé. Euh, il y a une naissance. Donc, euh, début de relation, renouveau dans la relation, naissance d'un enfant, vous tombez enceinte. Et pour ça... Bon. Attention, hein, bien évidemment. Et pour certains, c'est la naissance d'une relation fidèle. Euh, donc, vous vous sentez en sécurité avec votre partenaire dans la fidélité, dans la réciprocité, dans le partage. Si vous êtes seul, c'est que vous commencez un cycle où vous allez être intègre avec vous-même. C'est-à-dire, écouter ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Euh, ne pas vous laisser... Euh, euh, déstabilisé par qui que ce soit ou vous laisser influencer en disant bah, t'es seul ma pauvre il faut que tu sois en couple non, vous serez bien seul de toute façon vous commencez un, un cycle protecteur dans l'amour pourquoi parce que vous êtes intègre parce que vous ressentez peut-être le besoin euh, d'être franc d'être sincère, d'être honnête avec vous même et ça va se répercuter aussi sur votre couple il y a un nouveau commencement dans le couple ici c'est protégé, ça veut dire que ça doit arriver comme ça. Voilà, les anges sont à vos côtés, ils vous emmènent vers, euh, vers une relation solide. Alors, on a la maison qui pourrait être le chez vous, euh, le domicile, le foyer, la famille, mais aussi le schéma mental, ça dépend. Ce que vous avez en ce moment. On a une punition. Donc là, on est dans une sanction. On, se, on a de la peine. On reçoit des de la culpabilité. Enfin non, on a un sentiment de culpabilité, c'est possible, euh, par rapport à une opportunité. Ah, qui a été freinée, d'accord, et qui vous a rendu triste. Alors, est-ce que vous n'avez pas un sentiment de culpabilité cette semaine parce que vous avez loupé une opportunité et que du coup vous êtes triste d'avoir manqué quelque chose ou d'avoir retardé quelque chose qui était important par exemple, vous avez une opportunité d'acheter une maison, hein, je dis n'importe quoi, hein, et vous vous regrettez en fait. Vous avez de la culpabilité parce que vous êtes passé à côté. Vous, arrive... vous, avez, euh... vous pouvez le reprocher, vous pouvez vous le reprocher aussi. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui va vous reprocher d'avoir loupé une opportunité, d'avoir euh, retardé une opportunité aussi de construction, euh, de stabilité. Vous êtes triste que quelque chose soit retardé. Vous vous le reprochez, on vous le reproche, il y a une peine, il y a quelque chose comme ça qui est ressenti comme une culpabilité. Et c'est donc dans le lieu de, de famille, hein, où ça peut être vous, hein. vous vous reprochez d'avoir loupé vraiment quelque chose ou de l'avoir repoussé. L'amitié, alors tout ce qui est proche, amis, famille, partenaire, enfin partenaire sur qui vous pouvez compter surtout, hein, l'amitié. On a la tempérance, l'union, ah <rire> et l'avenir alors c'est bizarre il est question d'une union d'une alliance dans cette relation d'un contrat alors est ce que vous allez euh, passer d'une amitié à une union <rire> et euh, on va essayer de calmer les choses en fait on va essayer de se réconcilier avec l'autre par exemple si vous êtes échauffé avec un ami une amie proche que vous aimez beaucoup il y a une, une sorte de calme, en fait, dans une union prochaine, dans une union dans l'avenir. Vous essayez peut-être de vous retenir, de maintenir un, un lien, de vous réfréner sur euh, des angoisses, des colères, de l'impatience. Il y a quand même la notion euh, « j'y vais mollo hein, »,« j'y vais mollo »,« je me, me modère »,« j'atténue », en fait, l'idée de l'union dans l'avenir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous retardez l'union, l'alliance, le contrat est-ce que vous essayez de vous réconcilier au contraire avec quelqu'un parce que vous sentez qu'il y a un contrat qui va se faire dans l'avenir prochainement, une union prochaine fait, Il peut y avoir une retenue quand même hein, avec la tempérance. Alors, argent, abondance. On a l'effondrement. Oh là là. Alors, euh, suppression, erreur. Il y a quelque chose qui s'est effondré parce que vous étiez dans l'erreur, vous avez fait une, commis une faute. Voilà, c'était ça, j'avais l'impasse. L'impasse, le mur avec la destinée. Donc, il y a un chemin, à mon avis, que vous devez comprendre. Vous êtes trompé. Ça s'est effondré. Peut-être que vous avez fait des pronostics sur votre argent qui ne se sont pas réalisés, en fait. Vous avez espéré quelque chose euh, et ça, ça, ça, ça ne s'est pas fait. On vous dit vigilance. Faites attention, soyez prudent Sur les cadeaux. Ah Ok. Donc, attention. Comme peut-être euh, l'argent n'est pas, pour l'instant, ne, ne coule pas à flot, il y a peut-être des dettes, il y a des factures, il y a des obligations qui font que ça s'effondre, que vous avez de moins en moins d'argent, de pouvoir d'achat. Euh, on me dit que peut-être il vous faudrait faire attention aux erreurs, en fait, aux erreurs de cadeaux que vous faites, à qui vous l'offrez, à qui vous le donnez. Euh, si vous voulez acheter des choses pour vous, faites attention, parce qu'il y a des conséquences, peut-être, Moins de choses superficielles. Euh... Puis aussi, c'est euh, inconscient. Peut-être que vous empêchez d'attirer l'abondance puisque vous avez l'habitude euh, d'échouer. Vous avez l'habitude d'être sur les vos gardes au niveau, sans, euh, euh, au niveau financier aussi. Mais moi, je vois vigilance cadeau, ça veut dire faites attention à tous les cadeaux que vous allez dépenser pour vous, pour les autres, parce que euh, votre situation, elle, elle est un peu, euh, voilà, elle n'a pas été, je ne sais pas si vous êtes au chômage ou vous avez perdu, vous avez des factures à payer, mais en tout cas, vous êtes un peu dans l'erreur, faites attention à ça. Parce que justement, il y a, Alors, ça pourrait me dire aussi que vous êtes trop prudent en, en dépenses. Des fois, le fait d'être trop radin, ça attire la radinerie, en fait. Hein. C'est aussi le, le cas. Si vous êtes trop près de vos sous, vous avez de l'argent, vous pouvez vous faire plaisir. Vous êtes trop radin, l'argent sera bloqué. L'univers, comme vous êtes radin, vous ne donnez pas, il ne vous donnera pas. Il y a aussi l'échange. Hein. Il y a toujours une histoire d'échange. Je vois un peu le 6 de denier, en fait. Ou le 4 de denier. Je retiens, je retiens. Mais ce n'est pas pour autant que je suis plus heureux parce que je retiens tellement. Euh, on devient avare, on devient voilà, froid, distant. Euh, être dans la retenue sans arrêt. Des fois, il faut, faut faire circuler l'argent en fait pour pouvoir l'attirer. Euh, il y a aussi un principe comme ça. Mais tout dépend de votre situation. Si vous êtes riche, si vous avez les moyens d'être sûr, bon, on vous dit faites attention de peut-être pas trop de, de, de pas trop être radin. Et à l'inverse, est-ce euh, que ça peut être une erreur d'être ouais, prudent sur les, les cadeaux? Et à l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si s'il y avait des factures où vous savez que c'est un peu ricrac, que ben, ce n'est pas le bon moment pour sortir de l'argent la, de pour n'importe qui, n'importe quand, vous voyez De dépenser euh, vraiment à bon escient, en fait. D'essayer de faire euh, juste le strict minimum. Surtout en ces temps difficiles, on ne sait pas de quoi demain est fait. Les finances, elles peuvent monter euh, comme descendre. Hein Donc, euh, la communication au travail, on ne parle pas... Oh on me parle de désillusion. Donc, vous avez un message qui va vous faire du mal, qui va vous décevoir euh, à cause de vos peurs. Aïe, peur de la foi. Pourquoi vous avez peur De ne pas avoir confiance. Oh là là là là Alors, la communication dit qu'il y a un message, un signe, une lettre qui arrive. Mais... Euh, cette communication va vous, vraiment vous, vous faire tomber des nues. Je ne sais pas. Il y a une déception. En fait, il y a une déconvenue dans un message. Vous allez recevoir un message. Je ne sais pas si c'est au niveau du travail. Vous attendez quelque chose. c'est pas bon. Pourquoi c'est peut-être refait Parce que vous êtes en insécurité. Vous êtes quelqu'un qui avait déjà des insécurités. Vous avez peur du manque. Peur du vide. Peur de ne pas être... Suffisant. Et on vous demande peut-être d'avoir foi d'ailleurs, d'avoir plus confiance, de lâcher lâcher l'affaire, de vous abandonner en fait. Ce qui doit arriver arrivera, ce qui ne doit pas arriver c'est que ce n'est pas pour vous. Si par exemple vous avez un message qui vous dit on ne vous prend pas dans un travail, c'est que ça n'était pas pour vous parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est réservé. Et c'est là la confiance, c'est le lâcher prise. C'est l'abondant total en l'univers en fait, en ce qui vous est donné. S'il si, y a quelque chose, je l'ai bien appris vraiment euh, au fur et à mesure, j'ai beau le dire, mais c'est vrai que quand on le vit, il n'y a pas mieux. Quand on, quand on a, par exemple, j'avais une recherche d'appartement, hein, je ne sais pas si vous avez vécu les choses avec moi, mais euh, j'ai galéré, galéré et le seul que j'ai eu, bah, c'était le mieux de tous en fait. C'est celui que je, auquel je ne m'attendais pas, même si ce n'est quand même pas le top dans le sens où il euh, y a des faiblesses aussi dans cet appartement. Mais dans tous ceux que j'ai visités, c'est le plus grand. C'est le moins cher, c'est celui qui est le mieux placé, enfin bref, voilà. C est, c est, euh, et pourtant, et la personne en plus qui m'a prise ne m'a rien demandé, ne m'a pas demandé de papier, rien du tout. Et là, vraiment, ça devait être vraiment pour moi. C'est là où, euh, quand il y a quelque chose qui est fait pour vous, vraiment, vous allez avoir le champ libre. Il n'y aura pas de blocage. C'est que c'était destiné, c'était simple. Et quand vous luttez, des fois, hein, quand vous luttez, vous acharnez dans quelque chose qui ne marche pas, c'est un signe comme quoi il faut abandonner. Pour ça je me dis des fois il faut tourner une page quand ça ne marche pas il faut, faut arrêter voilà euh, donc domaine sentimental je vous fais une pause et je vous prépare ça parce que c'est déjà aussi euh, pré-tiré donc me revoici avec le tirage donc qui a été fait comme je, je le dis parce que j'ai été interrompue par un coup de fil et j'ai préféré tout recommencer au cas où, vous pourriez poser la question, vous n'avez pas écouté la vidéo. <rire> au cas où, parce que des fois, on, on me posait des questions alors que j'ai déjà prévenu. <rire> donc, ce tirage-là, euh, on avait cette coupe qui re représentait quand même quelque chose de très important, puisqu'on a un consultant, donc quelqu'un quelqu de sérieux. Et euh, une personne avec qui il y a un lien euh, qui traverse quelques vies, à mon avis, qui est éternel. C'est un lien véritable, un lien d'amour. Véritable d'amour inconditionnel. Donc, messieurs, vous êtes amoureux euh, inconditionnellement, ah non, inconditionnellement de votre partenaire, si vous en avez un, ou alors vous allez rencontrer l'amour. Euh, voilà. Et si vous êtes une femme, effectivement, il y a un lien spécial avec une personne. En tout cas, c'est quelqu'un de sérieux. Hein. Alors, vos énergies en ce moment, messieurs, l'énergie masculine. On avait donc là la connexion avec l'intuition vous êtes une personne, vous allez faire attention cette semaine à vos rêves, à, aux signes qu'on vous envoie. En plus, on a la lune et la pleine lune euh, en cancer est très marquante, en fait, spirituellement. La lune, elle est, dans, elle est dans sa place, la lune en cancer, et elle peut être euh, sujette justement à des intuitions puissantes, à des ressentis puissants, à, à des, des évacuations aussi peut-être de peur et tout ça. Donc faites attention à vos signes, aux signes qu'on vous envoie, l'univers, on vous parle, on vous envoie quelques signes en rapport avec votre partenaire. Est-ce que vous allez rêver de lui Faites attention, peut-être qu'il va y avoir des messages. Vous pressentez, vous allez être davantage connecté. Alors ce que vous attendez de la relation, on a un oui, donc vous attendez à ce que l'autre dise oui, soit ok. Euh, vous avez envie, de toute façon, que l'autre soit avec vous ou acquiesce la relation, ou passe à, à quelque chose de plus sérieux. En fait, c'est un gros, gros oui. Ce que vous rencontrez comme problématique cette semaine, c'est l'évolution de la relation à un passage à un niveau supérieur. Ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à passer, euh, justement, à se connecter à son intuition, l'intuition spirituelle, enfin, la spiritualité, la conscience ouverte, tous les signes qu'on vous envoie de faire attention. Euh, par exemple, vous trouvez un petit caillou en forme de cœur, euh, c'est la confirmation qu'on vous aime, qu'on qu est là, une petite plume qui vous tombe dessus, euh, des fois elle tombe de nulle part, il n'y a pas d'oiseau dessus, puis pouf, elle va tomber. Quelle couleur elle est euh, des chiffres qui se répètent, des plaques d'immatriculation. Alors, moi, je sais que je vois sans arrêt des chiffres par 3, euh, très souvent 4-4-4, 3-3-3, enfin, bon c'est un truc de malade. Euh, à un moment donné, sur, sur euh, 2 km, j'en ai vu quatre ou cinq, mais énormes, et qui se répétaient en même temps. Hein. Donc, voilà, des choses comme ça qui, après, c'est pas forcément lié à votre relation, attention, hein, ça peut être autre chose. Hein. Euh, il faut voir la signification après, de, de, si ça vous parle ou pas. En tout cas, soit il y a quelqu'un ici qui, qui n'arrive pas à évoluer spirituellement. Oh, à l'instant même, il y a une mouette qui passe. <rire> soit vous avez du mal à faire passer une relation à niveau supérieur, vraiment dans le concret, c'est-à-dire de, de passer d'amis à partenaire ou amant, euh, ou d'aller un peu plus profondément dans la relation plus intime, euh, ou d'évoluer face à vos sentiments, d'ouvrir votre cœur. Enfin, voilà, il y a tout plein de degrés différents, bien évidemment. Mesdames on a, la, on a la vie de famille, donc vous, vous êtes ancré, vous êtes stable, mesdames. Vous voulez fonder quelque chose. Euh, je vois le lien d'âme aussi qui est sur vous, puisqu'on a quand même l'amour la, la, véritable. Vous savez peut-être que vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle, c'est votre flamme jumelle, peu importe le nom. Vous voulez construire une famille. Vous êtes dans une famille aussi, ça peut être... Vous avez déjà fondé une famille, mesdames, selon... Ce que vous attendez de la, la relation Ah, vous attendez une simple amitié. Euh, quelqu'un de proche, ben voilà. Peut-être que monsieur que vous côtoyez n'est pas encore avec vous. Il est juste sur un, un cap amical. Voilà, il est dans la friend zone, comme on dit. C'est un ami, c'est un partenaire que vous voyez de temps en temps. C'est pas quelqu'un... Alors, ça peut être aussi de la fidélité que vous attendez de cette relation. Vous voulez que cette personne, elle soit aussi votre amie, si vous êtes en couple avec lui, par exemple. Un ami, déjà, c'est bon signe, si vous entendez bien avec, c'est que le lien amoureux peut se faire beaucoup plus facilement. Euh, ça dure plus longtemps, d'ailleurs, si aussi, euh, votre partenaire, c'est votre ami, votre amant, votre frère, votre, enfin, il a tous les rôles. <rire> Ensuite, ce que vous rencontrez comme problématique, aïe, aïe, aïe, Alors, c'est donc le manque de guérison. Il y a une guérison qui doit se faire dans votre lien, euh, soit pour vous, soit de votre côté, soit du, du, du sien. Euh, le calme doit revenir dans votre énergie, peut-être une appréhension de la relation. Par exemple, vous êtes dans une vie de famille que vous, vous ne savez pas quoi faire, vous avez construit quelque chose avec quelqu'un et que cette personne arrive et qu'elle veut passer à un niveau supérieur avec vous, mais vous, vous devez faire un choix. Donc voilà, c'est la guérison qui n'est pas encore là. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous êtes un peu perdu. Mais moi, j'ai aussi le, le, le, les chakras, l'ouverture spirituelle qui peut manquer, le calme, la, la guérison face à, une, face à une blessure émotionnelle, face à, euh, face à un lien qui a fait du mal dans le passé face à, à des traumatismes euh, récurrents, des choses comme ça. Bon, vous avez besoin de calme, certes. Vous avez besoin aussi de vous connecter à votre âme sœur et de fonder une famille si vous êtes célibataire. Voilà, c'est ce que vous voulez. Et le lien en ce moment, alors, aïe, j'ai eu un petit problème, hein, parce qu'au début, voilà, j'ai la, la femme hypocrite, là, euh, l'hypocrisie des médisances. Alors, soit dans ce lien, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de ce qui ne regarde pas, euh, soit vous êtes dans un lien où il y a l'hypocrisie parce que vous n'avouez pas chacun de votre côté. Mais moi, j'aurais pas mis cette carte, j'aurais mis la carte du masque, si ça avait été le cas. Parce que c'est vrai qu'on peut être médisant, on peut être faux, parce qu'on recule, on refoule ce lien sous prétexte qu'on est déjà en vie de famille, on a quelqu'un ici euh, avec nous, Enfin surtout mesdames, et vous êtes sur un terrain amical avec lui. Mais euh, Et là, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Ce lien, pourquoi il est dans la médisance Est-ce qu'on dit du mal de ce lien euh, voilà, vous avez des fausses personnes autour de vous qui vous influencent du mauvais côté, faites attention. Si vous avez quelqu'un qui, qui a euh, tendance à dire ce qu'il pense sur votre relation ou à vous conseiller, hein, les conseilleurs ne sont pas les, les payeurs, comme ils disent, hein, on n'est pas à votre place. Hein. Donc attention, à moins d'avoir une personne neutre, professionnelle, qui essaye de, effectivement, de, vous, de vous éclaircir la situation, mais des fois les proches n'ont pas les tenants et les aboutissants, donc ils ne savent pas. Euh, ce qui se passe. Et là, on a une tierce personne. Donc, soit vous êtes entre deux. Mettons, vous avez euh, un partenaire, vous, et euh, vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça que ce lien... Euh, ben voilà, il, il peut être un petit peu tangent parce que vous êtes partagé par deux personnes entre deux personnes ou soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'a rien à voir avec l'amour hein, qui peut être un, euh, un enfant, un parent, un ami euh, je ne sais pas, un, ou une amie qui, euh, qui vous envoie de mauvaises ondes concernant ce lien parce qu'il est jaloux ou est jalouse d'accord ou qui ne voit pas du bon oeil que vous soyez en couple tout simplement puisque vous avez un lien d'âme avec une amitié et que cette personne, en plus, elle a l'air d'être d'accord. Hein. Là, euh, on a une personne qui a envie d'évoluer. Hein. Et en plus, quelqu'un de long terme. <rire> voilà, mes amis. Donc, euh, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, mais il y a un petit problème avec cette médisance. Donc, soit c'est autour de vous, on vous influence du mauvais côté, soit vous faites influencer, votre partenaire vous fait influencer, et on, on, on dégage des mauvaises ondes, en fait, dans cette relation, alors qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire surtout si vous êtes célibataire tous les deux <rire> au cas où voilà donc euh, bah écoutez je vous fais de gros bisous Voilà, déjà 27 minutes c'est passé vite et on va passer tout de suite au deuxième et je vais faire l'étalage comme au premier puisque je ne veux pas euh, être euh, comment dire euh, privilégié l'un plus que l'autre je veux que ce soit égal allez à tout de suite alors, coucou, à nouveau, on repart sur le deuxième tas. Donc, j'ai fait l'étalage des cartes comme précédemment. Le tirage sentimental n'aura pas été fait, par contre. Alors, on sera sur le, la douche de l'abondance que vous réserve cette semaine. Quelles sont les possibilités qui arrivent sur vous Alors, déjà, j'avais la vigilance associée à la jalousie. Donc, il faudra faire attention à toutes sortes de jalousies, d'envie, de luttes, de menaces, que ça vienne de vous, bien évidemment, parce qu'on n'est pas tous euh, blancs ou noirs. Hein. Euh, soit attention à votre propre jalousie, euh, ça va vous porter euh, du tort. Euh, soit euh, quelqu'un essaie effectivement de vous voler quelque chose de vous arnaquer parce qu'il a envie de la même chose que vous Donc, on va le regarder et on, on va peut-être en avoir des, euh, des informations parmi les cartes puisque euh, la jalousie s'est retrouvée quelque part alors d'abord messieurs ah oui je voulais mettre le... je l'ai pas mis c'est pas parti ah voilà petite mes, musique qui me calme hein, en même temps alors, messieurs, l'énergie masculine, selon, hein, on a la clairvoyance. Donc, vous êtes connectés à une intuition. Comme quoi, il y a une impasse, il y a une erreur qui a été commise. Euh, les doutes. Alors, est-ce que l'erreur, c'est des doutes, d'avoir des doutes sur une situation de voyage, de futur voyage dans, de... Oh, alors... Quelque part, il y a quand même une vérité qui va ressortir parce que vous êtes connecté euh, cette semaine à votre, à votre propre intuition. Le troisième œil est très ouvert. Vous allez peut-être comprendre que euh, c'est une erreur de douter, par exemple, d'un prochain déménagement, d'avoir des doutes sur ce que vous allez faire comme vacances, de vous monter la tête en en questionnement qui n'en finit plus, par exemple, de vous mettre la pression. Euh, les doutes, de toute façon, ça sert, mais des fois, ça vous dessert, bien évidemment, parce que ça vous met dans un état d'attente et de suspicion qu'il va se passer un truc, il va y avoir un retard, etc. Donc, les peurs aussi euh, n'évitent pas le danger, au contraire, elles l'attirent. Donc, pour moi, c'est <coughs> quelqu'un qui prend conscience que finalement, l'erreur, c'est d'avoir toujours des doutes euh, par rapport au voyage qu'il va faire, au voyage dans la vie, euh, aux prochaines vacances, au prochain départ, je ne sais pas. En tout cas, c'est prendre conscience que, que tout ce qui est incertain euh, vous, vous empêche vraiment d'être heureux finalement hein, dans la vie. Tout ce qui vous met dans les doutes, les suspicions, les, ça vous mettra de toute façon dans un état où vous allez avoir peur de l'échec, euh, des conditions et que vous n'allez pas en profiter. Donc, vous êtes clairvoyant cette semaine face à une erreur qui est toujours de douter de, du voyage dans lequel vous êtes ou dans le, dans le voyage que vous allez faire. Prochain. Voilà, pour résumer. Un voyage qui peut être des vacances aussi. Hein. Alors, mesdames, l'énergie féminine, vous avez la désillusion. Oh L'opportunité là là. Ah, d'en de, finir et d'être sage. <rire> Donc, vous finissez un chapitre, parce qu'on a l'accomplissement, de désillusion. Et vous retrouvez votre sagesse intérieure, votre intuition, votre modération. Alors, soit vous allez accuser une sorte de déception, une opportunité qui vous déçoit, mais vous avez la, la, la finalité, en fait, qui arrive. C'est peut-être un schéma qui va se terminer cette semaine, un schéma de désillusion, de déception... Et vous allez être dans la modération, donc l'intuition, votre pureté, votre âme. Vous allez reconnecter votre moi euh, supérieur à vous. Vous allez être plus sage, plus pondéré. Euh, vous êtes plus, euh, bah, plus tout, quoi. Et euh, pour le coup, euh, c'est bien parce que toutes les déceptions que vous avez vécues, bah, pff, au placard, hein, ça se termine. Voilà, l'opportunité d'en finir avec ces désillusions. D'en finir avec une illusion aussi, avec quelque chose que vous espériez, qui ne s'est pas fait. Maintenant, vous êtes plus sage, plus centré. Euh, plus ouverte aussi, plus connectée davantage. La santé, votre santé, votre vitalité, donc les corps. La fidélité, donc ça c'est, euh, vous êtes intègre, intègre, fidèle, sincère. Euh, il y a un changement ici qui vous permet encore, ah ben voilà, vous, on vous permet de retrouver un peu l'équilibre, de vous repérer. Alors, je ne sais pas, mais il y a certainement une épreuve qui est passée là, dernièrement. Il y a une désillusion qui fait que maintenant, c'est terminé, c'est derrière vous. Et vous avez davantage de sagesse. Et là, je le retrouve ici parce qu'il y a un changement vers la tempérance. Votre intégrité, votre sincérité, que vous vous dites par exemple, ben, j'ai bien fait de faire ça. Voilà, j'ai bien fait, je reconnais mes torts. Je reconnais que je dois être honnête, que je dois être respectueuse envers mes valeurs. mais En fait, il y a une sorte de principe qui fait que vous allez changer d'attitude et que vous allez vous modérer dans vos énergies. Donc, vous allez modérer certaines choses qui ne vous convenaient peut-être pas avant. Et il y a un nouveau chapitre qui arrive pour vous sur le plan santé énergétique. Vous êtes plus stable, plus, plus posé, plus... voilà. Vous allez tempérer vos énergies d'impatience ou de colère selon l'amour on a le sacrifice ah, ça commence la tristesse, aïe alors vous êtes sacrifié, vous êtes oublié quelque chose que vous avez laissé tomber et là malheureusement c'est la tristesse qui euh, ressurgit, et on a une évolution Ah bah ben, c'est bien ça, malgré tout il y a une évolution en fait vous êtes sacrifié pour quelqu'un ou quelque chose en rapport avec l'amour qui vous a mis dans un chagrin mais qui est en voie d'évoluer, c'est-à-dire que le sacrifice a été quand même utile, même si euh, ce sacrifice ben, c'est d'avoir été triste, d'avoir euh, été peiné par vos amours, par votre couple, euh, ou l'évolution de la relation qui vous a manqué, cette personne s'est éloignée, ou elle vous a euh, fait du mal, ou quelque part euh, vous avez souffert, parce qu'il y a quand même le sacrifice, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes fait passer après, et bien il y a une évolution ensuite, donc quelque part c'est un mal pour un bien, voilà. Ce que vous avez connu comme désert, là, euh, sur le plan émotionnel, euh, le chagrin, etc., vous sert à évoluer, vous sert à grandir, vous sert à vous améliorer même sur le plan sentimental. Par exemple, vous êtes sacrifié, vous avez dit non à quelqu'un, mais c'était pour votre plus grand bien, en fait. Par exemple. Ou euh, vous avez fait passer votre travail avant vos amours, mais maintenant, vous gagnez plus, vous vous sentez mieux, et c'est comme ça que vous grandissez. C'est comme ça que vous pouvez vous installer dans une relation. Voilà, ces choses-là. Par exemple, c'est un sacrifice nécessaire, même si vous a fait passer des, des durs moments, en fait. Un, même un chagrin est nécessaire dans une, une relation. Par exemple, vous, vous êtes déçu de quelqu'un qui ne vous correspond pas, ben c'est peut-être parce que vous avez aimé mieux après qui va arriver. Alors... On a la notion de maison. Alors, ça peut être aussi la même personne, hein, bien évidemment. Vous avez souffert euh, temporairement dans une relation, mais elle est en train d'évoluer malgré tout derrière. Alors, la maison qui est le domicile ou euh, votre schéma mental aussi. Le, le foyer, on a la jalousie. Bah Tiens, la voilà, la jalousie. On a l'échec. Ah, OK. Donc, euh, comme j'avais cette coupe... Avec la jalousie, je me dis, est-ce que c'est pas votre propre jalousie Vous prenez conscience que ça mène à un échec. L'envie que vous avez d'avoir, de posséder, euh, l'envie que je ne sais pas moi, de n'importe quoi, hein, euh, d'être jaloux de votre partenaire, de, de ce qu'il veut de ce qu'il fait, ou de ce qu'il dit, ou j'en sais rien, ou euh, tout simplement de, de, de quelqu'un de la famille, vous prenez conscience que ça ne va nulle part, ça vous met, de euh, toute façon, ça vous met dans l'échec avec cette personne, ou avec les personnes avec qui vous avez une envie, une jalousie, c'est pour ça qu'on vous dit méfiance de la jalousie, pareil, si c'est quelqu'un qui vous envie, on dit que ça marche pas, mais vous savez, vous le savez, vous savez que c'est pas bon, ce n'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre schéma. Euh, ce n'est pas bon d'espérer de, quelque chose que vous n'avez pas euh, et d'envier la personne au point de la jalouser. Euh, ce sont des énergies très négatives euh, qui vous font plutôt chuter que prospérer. Hein, D'accord Déjà, la jalousie, des fois, ça rend, ça, ça rend mauvais. Des <rire> mouettes. Alors, l'amitié. On a la réflexion. Punition, ah bah tiens, enfant et acceptation. Alors encore une histoire d'enfant, dans le premier tas aussi il me semble. Non Je ne sais plus à quel endroit il était l'enfant. Alors, euh, il est possible que vous réfléchissiez sur une erreur commise ou sur euh, quelqu'un qui, euh, qui vous aurait fait de la peine et que vous allez l'accepter. Voilà, on a l'acceptation. Alors, si vous avez un enfant, c'est peut-être lui hein, qui correspond à ça. Réflexion sur le reproche à un enfant, sur les reproches ou les punitions que vous faites à votre enfant, vous faites à, votre, à vos enfants ou à un enfant en particulier, vous allez l'accepter, vous allez lâcher prise. Abandon, acceptation, détachement. Vous vous détachez aussi d'une peine de quelqu'un, d'immature. Quelqu'un d'immature dans votre entourage, quelqu'un qui, qui agit de, un peu de manière enfantine, insouciante. Voilà, et euh, vous réfléchissez au reproche qu'elle vous fait aussi. Elle peut vous faire un reproche et en même temps de la peine. Et vous allez l'accepter en fait, voilà, vous allez accepter le jugement de l'autre. Même s'il est immature, même s'il est insouciant, voilà, vous réfléchissez dessus. Vous prenez de la hauteur je pense. On a quand même la sagesse, la réflexion, la tempérance, beaucoup de, de modération dans ce deuxième tirage. Vous prenez conscience de certaines choses, voyez, qui ne vous conviennent pas, qui ne vous servent plus. Et ce sont toutes les mauvaises énergies qui vous entourent. Alors, euh, la richesse, on a la solution, la clé sur de l'accusation, oh là là, sur des reproches, sur, euh, sur quoi L'égarement ok et la naissance alors finir par comprendre quelque chose ouvrir une porte au sujet d'un reproche qu'on vous fait sur le domaine sans euh, <rire> euh, domaine financier voilà, domaine financier, il y a quand même une naissance. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet Est-ce qu'on vous reproche quelque chose Est-ce qu'on vous dit, est-ce que tu ne perds pas du temps dans un projet qui va te coûter qui va coûter bonbon euh, Mais il y a quand même la solution qui va ouvrir une issue. Donc, vous allez peut-être comprendre, finir par comprendre pourquoi cette personne euh, vous reproche des choses, vous dit que euh, vous faites n'importe quoi il euh, y a un nouvel état alors je ne sais pas si c'est un nouvel état concernant un un, de l'argent ou si c'est un nouvel état indépendamment de ça en fait c'est un nouvel état en lien avec la solution pour moi vous trouvez la solution à quelqu'un qui vous reproche quelque chose et qui fait que tourner en rond peut-être aussi c'est à vous de modifier euh, les reproches que vous faites à vos à votre entourage en ce qui concerne les dépenses, comment il travaille, comment il gagne l'argent, etc. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui fait du mal et qui s'égare et qui s'aveugle. Euh... Dénonciation, attaque, jugement. Jugement qui tourne en rond, jugement qui vous fait perdre du temps et vous trouvez la solution. Vous allez peut-être vous délivrer de ce jugement, vous affranchir de ce jugement. Euh, de cette mauvaise foi aussi, même, je dirais. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est jaloux, pour le coup. Hmm. Je vois plutôt de la jalousie, ouais. Alors, on a le travail, le travail. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine L'inaptitude. Oh, punaise. Ah oui, l'effondrement, la peur et l'ennemi. Oh, maman, maman. Bon, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, hein. Alors, est-ce que ce n'est pas en lien avec l'argent, là Parce que vu il y l'accusation, vous avez trouvé une solution, une issue. À toute personne qui vous juge mal et qui vous font perdre du temps, vous retrouvez une naissance, donc un nouveau cycle qui va sortir de là. Et pour moi, là, c'est un... peut-être connecté. Vous avez peur, en fait, c'est peut-être aussi une peur inconsciente. Vous n'êtes pas capable euh, de construire quelque chose et c'est dû à des peurs de, de rivalité. Alors, que vous soyez conscient, ou pas, mais vous avez peur de quelqu'un ou de quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues et du coup ça vous fait échouer. Si par exemple vous cherchez quelque chose comme un travail, euh, malheureusement vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Vous avez peur de la rivalité, vous avez peur de l'ennemi, vous avez peur que quelqu'un soit contre vous. Vous avez peur, je ne sais pas moi, du nombre euh, qui est au-dessus de vous et qui est peut-être peut même imaginaire. Donc on est incapable d'avancer tant qu'on a peur finalement de son environnement, de ce qui nous attend, peur d'une de, de rivalité, d'une opposition, de quelqu'un dans l'entourage. On voit le mal partout et du coup, c'est pas possible. Donc, il faut changer ça. Voilà, il va falloir changer. Si vous pensez, voir tout en noir dans les relations de travail, vous pensez que vous n'êtes pas capable nulle part, c'est que vous avez peur de la rivalité, vous avez peur de l'ennemi, alors que si ça se trouve, c'est vous, votre propre ennemi. Voilà. Ok Peur d'être attaqué cette semaine aussi. Peut-être peur d'être attaqué par quelqu'un qui vous l'a déjà mis en, en travers. Qui a bouff... Alors ça peut être aussi vécu, hein, mais il euh, y en a beaucoup qui ont peur et finalement ils ont peur de, de quelque chose qui n'est pas, pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est vos propres insécurités qui font que vous vous noyez vous-même tout seul dans quelque chose qui n'avance pas. Voilà, par exemple, vous avez l'incapacité de, vous pensez que vous êtes incapable partout. Vous n'avez pas réussi à un moment donné, vous pensez que vous n'allez vous allez jamais réussir. C'est ce genre de truc qui, qui fait blocage ici. Donc cette semaine, attention à toute peur d'ennemis, de, de, de rivalité. Vous dites, ah ben non, je ne peux pas aller parce que là, il y a quelqu'un de plus fort que moi, ou il y a quelqu'un qui va m'emmerder, excusez-moi du terme, il y a quelqu'un qui va mettre des bâtons les roues, qui va me, voilà, qui va me rivaliser. Donc ça marche pas. Allez, domaine sentimental, on va le faire ensemble. Allez, on finit avec le deuxième tas. Pour le coup, je le fais là. Le deuxième, quel est le message pour ceux qui ont choisi la douche d'abondance Bélier taureau gémeaux, printemps. facile pour le tas numéro 2 cette semaine s'il vous plaît mm -mm. on a grand-père, attention aux personnes qui ne tiennent pas leurs parole <rire> attention à l'amour à l'amour au transi à la... <rire> à la personne qui vous fait du charme qui vous offre des fleurs, qui vous dit oui à tout qui est gentil <rire> prudence, on a le petit petit grand-père qui dit fais attention quand même, j'ai mon expérience je sais détecter les hommes qui sont amoureux ou pas qui sont vrais ou pas <rire> Attention Alors, messieurs, les énergies sont messieurs, ce qu'ils attendent de la relation cette semaine. Oh, il y en a presque deux qui arrivent là. Et le problématique, la problème, le, ou oh, je ne sais pas parler, le problématique ou la problème. Mais c'est vrai. Alors, euh, mesdames, ce que vous attendez, et le lien dans... Cette semaine ok alors petit grand père ah oui voilà déjà ça commence pas mal alors monsieur est complètement partagé par un sentiment il est peut-être en conflit avec vous il est conflit en conflit peut-être même avec lui même son cœur, son esprit ça, ça colle pas euh, il est incertain il est, il est frustré aussi ça peut être la frustration qui est représentée là on est à la crise est ce qu'il attend ah tiens oh c'est marrant on retrouve les énergies de tout à l'heure, en fait. Il veut que ça passe à un niveau supérieur. Il veut dire oui. Il attend ça, en fait. Il attend une élévation de la relation où il attend un oui à votre relation. Il attend de s'investir. Mais là, il est partagé. Il est en crise. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord. L'un et l'autre, ce qu'il rencontre comme problématique, c'est un déménagement. Soit c'est une avancée, les choses ne bougent pas comme elles devraient. Euh, ben justement, vous devez passer à un niveau supérieur. Ça fait un peu penser au premier tas, hein. C'est un peu la même chose. Ce qu'il rencontre comme problématique, c'est qu'il n'arrive pas à ouvrir son cœur, qu'il n'arrive pas à trouver la clé de votre cœur. Il y a une sorte d'impatience, de frustration dans votre relation ici. Ok Bon, c'est pas négatif quand même. On a... Ouh punaise. <rire> je, je comprends pourquoi il y a une notion d'homme de, de, de, rival ou d'homme... Euh, je ne sais plus comment c'est, comment il s'appelle L'homme rival amoureux Ouais parce que là, il y a un amour charnel. Ici, mesdames, vous êtes dans une relation plutôt charnelle, qui est en, qui est en lien avec du, du, du physique. Hein. Voilà, Très attiré physiquement, on va dire. Vous devez faire un choix. Et balance, scorpion, sagittaire, euh, soit vous avez du mal à vous détacher, soit euh, ouais, vous avez du mal plutôt à lâcher prise, je pense. Ce que vous rencontrez comme problématique, c'est plutôt l'énergie. Hein. C'est peut-être, À moins que ce soit balance, scorpion, sagittaire qui fasse opposition à la relation telle qu'elle. Mais euh, moi, je dirais plutôt que c'est le détachement. Il faut, faut que vous fassiez un choix parce que vous êtes dans une relation peut-être un peu plus sexuelle que vous ne voulez. Euh, et là, on a le lien de l'intuition, des, des signes. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mauvais. Bon, on vous dit prudence quand même. Hein. Faites attention à ce que vous avez devant vous parce que là, moi, je vois pas, Monsieur. Mis à part qu'il est peut-être incertain par rapport à ce qu'il va faire, il a envie, alors soit de déménager avec vous, soit de de voyager, de faire bouger les choses dans votre sens ensemble, parce qu'il a envie de passer à un niveau supérieur. Mais les partager et pour, pourquoi Parce que vous, vous êtes plutôt sur une relation sexuelle Parce que vous l'avez connu comme ça Là, il y a quand même beaucoup d'intuition entre vous deux. Beaucoup de, de signes aussi. Vous pouvez connecter. Vous connectez tous les deux. Il y a un lien qui dit qu'on vous envoie des signes à tous les deux. <rire> Ou alors, vous êtes vraiment obsédé. Vous avez envie de quelque chose de plus, de plus sensuel, sexuel que ce que vous avez aujourd'hui. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il va falloir faire un choix. Bon, bon, bon. Isolement, secret, aïe, d'accord. Ce lien est un petit peu est un petit peu négatif dans le sens où il n'est peut-être pas déclaré. Il n'est pas déclaré dans le sens où vous avez une pensée secrète. En, vous avez des signes aussi en secret tous les deux. Quand vous êtes seul... Vous avez des pensées secrètes. Je pense que l'un pense à l'autre. Il y a une connexion comme ça. Mais elle se fait quand vous êtes seul. Par exemple, le soir, je vois bien le soir, vous pensez l'un à l'autre en secret. Mais il faudra faire attention si ce n'est pas une vie double. Parce que Madame qui, qui a le, le sexe sur elle, en fait, l'amour la, charnel, alors qu'elle doit faire un choix, c'est peut-être qu'elle doit faire un choix entre deux personnes. Et lâcher la personne qui est Balance, euh, scorpion sagittaire, si elle l'a dans sa vie, Inversement, je ne sais pas si c'est vous, messieurs, enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ou si vous, si vous êtes balance scorpion sagittaire qui posez problème. Parce que vous étiez peut-être dans une relation sexuelle et vous n'en vous êtes pas vraiment aperçu. Et on vous envoie quand même des signes. Et lui, monsieur... Il est perdu parce que peut-être aussi, justement, il est entre deux, il ne sait pas comment faire. Il veut faire bouger les choses, il veut passer à un niveau supérieur, il veut s'engager. En tout cas, il veut élever la relation. Voilà ce qu'il attend, lui. Ok Bon, allez, je vous fais de gros bisous, j'espère que... De toute façon, on vous dit bien prudence. Hein. Oula, d'ailleurs, il y a l'addiction en dessous. Hein. Prudence parce que monsieur regarde de plus près les petits détails qu'il ne verrait peut-être pas au premier abord. Et c'était un homme, un homme charmant, mais qui n'est pas avec vous complètement. Un homme qui vous tourne autour, un homme qui n'est peut-être pas le bon aussi. Et c'est là le choix. En tout cas, la solitude, elle est là en ce moment. Vous pensez à l'un à l'autre et vous recevez peut-être justement des, des informations intuitivement. Euh, voilà. Allez, gros bisous. Passez une belle semaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.